Les docteurs sont incapables de mener un projet en entreprise. Non, c'est pas vrai Pour beaucoup, les docteurs ne sont pas assez expérimentés, opérationnels, et ne savent pas communiquer avec des managers. Pourtant, les docteurs développent des compétences essentielles qui leur permettent d'être de bons conseils pour les entreprises comme pour les administrations. Parmi ces compétences, la gestion de projet. Saviez-vous par exemple qu'un docteur maîtrise les deux volets de la gestion d'un projet complexe Premier volet, le volet opérationnel. En effet, il a élaboré un cahier des charges, planifié des expérimentations, respecté des délais, géré des partenaires et rendu des livrables de qualité dans le cadre de sa thèse. Deuxième volet, le volet stratégique. Il a défini à ce titre des axes de travail et sélectionné les moyens pour les mettre en œuvre. Pour cela, il doit savoir où chercher, évaluer sa progression de recherche, se fixer des limites et identifier des impasses. Et au besoin, reconfigurer sa démarche et réallouer ses ressources. Bon d'accord, mais quel rapport Eh bien tous ces savoir-faire inestimables permettent de conseiller les entreprises et de les accompagner dans leurs projets. C'est ce que réalise Conseil et Recherche en mobilisant des chercheurs et des consultants dans ces missions d'accompagnement. Ah ça tombe bien, j'ai un nouveau projet. Bonne idée de faire appel à un docteur.